Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo, on va voir aujourd'hui et on va parler de règlement de copropriété. Est-ce que ma copropriété peut m'interdire de faire du Airbnb, peut m'interdire de faire de la location courte durée tu vas voir que le sujet n'est pas si simple que ça et tout simplement je fais référence notamment eh bien, à un post hein, qui est tombé euh, ces derniers jours là, sur, euh, sur Facebook qui m'a plutôt interpellé puisque bah, tout simplement le propriétaire s'est dit et a reçu une notification eh bien, donc, du syndic qui lui disait bah, « voilà, ça a été voté en telle année comme quoi et eh bien tout simplement euh, pendant l'Assemblée Générale, on a voté ». Donc, non pas à l'unanimité, mais à la majorité, eh bien, on a voté tout simplement l'arrêt la, et donc l'impossibilité de faire de la location courte durée, de faire de la location bah, typiquement Airbnb euh, donc dans l'immeuble. Et du coup, eh bien, vous devez absolument appliquer ce nouveau règlement et vous devez absolument donc arrêter vos activités. Tu vas voir que la réponse n'est pas enfin, l'explication et euh, comment dirais-je le réellement ce qui s'est passé derrière n'est pas si simple que ça. On va en parler dans cette vidéo. Petit teasing. Tu vas voir que euh, finalement, et eh bien, euh, tout simplement de nombreuses aujourd'hui, nombreux syndics, et eh bien, tout simplement, essaient de ou peut être des, des, des, des voisins, etc. essaient tout simplement de euh, prendre la main sur ce euh, modèle économique, sur ce business pour tout simplement faire arrêter. Mais on va voir que dans de nombreux cas, et eh bien malheureusement, ils ne respectent pas la loi, c'est clair, mais on va découvrir ça dans quelques instants dans cette vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube, as découvrir un bouton « S'abonner » tout en bas. T'actives la petite clochette et comme ça tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'immobilier, je te parle d'entreprise, je te parle de bourse aussi, puisque je suis en train de mettre en place un challenge que je te partage donc sur cette chaîne YouTube. On parle aussi de sous-location professionnelle immobilière, on parle de location compte durée, on parle donc de conciergerie d'appartement. Et justement, avant de commencer, je vais t'inviter à récupérer deux formations totalement gratuites sur comment lancer un business dans l'immobilier sans aide des banques avec des résultats rapides et avec un apport relativement faible. C'est la sous-location professionnelle immobilière. Et d'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. Mais je t'ai préparé une formation gratuite à récupérer dans la partie description. Et pareil, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, autour de l'immobilier, enfin dans l'immobilier, pareil, en partant complètement de zéro avec des résultats très rapides, eh bien, c'est possible et c'est grâce à la conciergerie professionnelle d'appartement. Pareil, je t'ai préparé une formation totalement gratuite à récupérer dans la partie description de cette vidéo. Avant de commencer, je voulais quand même préciser une chose, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, hein. je suis juste quelqu'un qui sait consulter notamment les différents sites internet euh, du service public et notamment je te partagerai bah, celui sur lequel tout simplement qui explique et qui va euh, bah, relater tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, sur lequel je me suis appuyé d'ailleurs pour te faire cette vidéo parce que sinon, bien évidemment je ne vais pas te raconter d'histoire. Euh, donc soit je m'appuie sur ce genre de sites internet qui sont des sites officiels, soit tout simplement je m'appuie sur eh bien des avocats avec qui notamment je travaille. Tu le sais, je fais de la sous-location professionnelle et juste avant de rentrer dans, dans le détail de, du, de, la, de la copropriété, ce qui peut nous interdire ou non, bien évidemment, quand on fait de la sous-location, on pose souvent la question, est-ce qu'on peut faire de la sous-location dans un immeuble hein Alors, La réponse est oui. Quelle que soit finalement... Euh, le, comment dirais-je euh, La vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire de la location courte durée Est-ce qu'on peut faire du Airbnb, en gros, dans votre immeuble Et ça, la réponse, elle n'est pas oui systématique. Hein, ça va dépendre du règlement de copropriété. Il va bien falloir l'éplucher, l'étudier, notamment la, regarder la fameuse clause donc bourgeoise, mais tu vas voir que c'est pas si simple que ça, puisqu'on peut l'interpréter aussi. Et généralement, ces règlements de copropriété ont été faits il y a quand même pas mal d'années maintenant, et il y a pas mal d'années maintenant... L'Airbnb, eh bien, ça n'existait pas. Hein, donc, euh, bien évidemment, ces règlements ne s'appliquent pas, enfin, difficilement, ou ça peut être du moins interprétable. Et donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement des euh, syndics euh, ou tout simplement des groupements de propriétaires ont trouvé la, la, la solution facile, euh, bête et méchante, eh bien, de se dire, on l'écrit dans le règlement de CoPro et c'est plié, c'est terminé, on fait une AG et derrière, on décide que l'Airbnb, c'est terminé dans l'immeuble. On va répondre bien entendu à cette question est-ce que c'est légal ou pas Et c'est surtout est-ce que euh, ça doit être fait de cette manière euh, Donc la sous-location, comme je te le disais, moi je la pratique. Alors je fais de l'investissement locatif, je fais de la sous-location. Donc la sous-location, encore une fois, la vraie question c'est pas est-ce que je peux faire de la sous-location C'est surtout est-ce que derrière je peux exploiter en location courte durée Ce qu'il faut bien, et je veux faire un, un rapide rappel, euh, la sous-location, du moins l'exploitation en location courte durée, type Airbnb. Même si sur un point de vue fiscal, c'est considéré comme une activité commerciale, hein, puisqu'on remplit notamment, si on est investisseur IMO, on va remplir eh bien dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, on va remplir tout simplement le chiffre d'affaires qu'on a pu réaliser et les différents profits qu'on a pu réaliser. Dans le cas de la sous-location, on va très certainement passer peut-être par un statut d'auto-entrepreneur, peut-être par une société, donc ça relève du commerce sur un plan fiscal. Mais sur un plan on va dire immobilier et eh bien ce n'est ni plus ni moins que de la location immobilière on fait ni plus ni moins de la location immobilière certes en courte durée mais ça reste eh bien, tout simplement, et ce n'est pas considéré comme une activité commerciale, c'est vraiment considéré comme une activité immobilière. Enfin, au moment où je suis ton site cette vidéo, du moins, c'est comme ça. D'accord Donc déjà, ça, c'est un premier point. Donc, faut pas croire que tout simplement, on fait de la sous-location, on fait du Airbnb, c'est du commerce et donc, du coup, on doit vérifier si le logement peut faire du commerce ou pas. Pas du tout, ça se passe pas comme ça concrètement quand on épluche un règlement de copropriété. Alors, je vais pas te faire une vidéo complète là-dessus. Déjà, je réserve un petit peu ça aussi pour mes élèves dans le cadre de mes formations parce que, bien évidemment. On va beaucoup plus loin, en décortique tout ça et notamment avec, avec mon avocat qui m'accompagne dans le cadre de mes, de, de mes différentes formations. Et déjà, ça, c'est un point que tu dois absolument avoir en tête. Deuxième chose, quand on fait de la sous-location, bien évidemment, on utilise un bail spécifique pour faire cette activité. Ça, je fais vraiment les rappels de base, mais ça me paraît important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent encore des baux euh, commerciaux euh, comment je des beaux commerciaux précaires, euh, tout simplement parce que bah, ils se disent que avec ce type de bail, c'est possible, mais à mon sens, ce n'est pas le bon bail. C'est pour ça que nous, on a fait un bail spécifique, professionnel, qui n'a rien à voir avec le commerce, absolument rien à voir. Donc, on ne pourra jamais vous dire que finalement, c'est une activité commerciale, puisque nous, on a vraiment un bail qui reste bien dans le droit civil, c'est-à-dire qui reste bien dans le cadre eh bien, de l'immobilier au sens pur et pas du tout au sens commercial. C'est pour ça que ce bail est super important et c'est pour ça que ce bail, je le mets à disposition encore une fois dans mes formations. Donc quand on fait de la sous-location, je vous le dis, même si la sous-location est légale, on ne peut pas gagner plus d'argent en faisant de la sous-location, sauf si on a un bail spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un bail qui régit par la loi 1989. Mais ça, j'ai déjà fait quand même pas mal de vidéos là-dessus, donc je ne vais pas revenir là-dessus, ça ne sert à rien que je me répète. Donc on va venir vraiment sur le sujet qui nous concerne dans cette vidéo qui est le règlement de copropriété. Alors bien évidemment, tu l'as épluché et tu as très certainement pu voir, peut-être avec un avocat, et avec un juriste, que l'activité était possible. Peut-être qu'aussi de toi-même, parce qu'il y a certaines euh, compositions du, du, comment dirais-je, du règlement qui peuvent nous laisser comprendre que on peut faire l'activité ou au contraire, on ne peut pas la faire. Mais le pire, le pire, et c'est surtout pour un investisseur IMO, parce qu'autant en sous-location, et c'est là où je vois l'avantage de la sous-location, c'est que si à un moment donné, on te demande de partir et que tu sens que ça sent le roussi, le gros avantage, c'est que tu peux arrêter ton activité et partir sur un autre, euh, un autre immeuble. Quand tu es investisseur IMO et que tu as fait tes projections par rapport à la location compte durée en Airbnb, si demain, on te demande d'arrêter ton activité, là, pour le coup, j'espère que tu as prévu le plan B et j'espère que tu as prévu eh bien, de repasser en location classique, meublée classique. Parce que sinon, ça peut mettre vraiment un coup d'arrêt à ton projet IMO. Et pour le coup, ça peut être vraiment un très mauvais investissement immobilier si tu l'as mal fait, mal préparé, mal anticipé aussi. Et du coup, la menace est par rapport à ça. Et moi, du coup, je te fais cette vidéo parce que j'ai vu un, une, une personne qui s'est plainte, qui se dit, bah voilà, j'ai été obligé d'arrêter de mon activité, parce qu'on m'a fait remarquer qu'il y a eu un changement de règlement de copropriété à l'Assemblée générale, à l'AG, annuelle. C'est-à-dire qu'ils ont fait voter. Euh, donc, du coup, à la majorité, hein, donc, il y a eu plus, je crois, 30 personnes qui ont voté, non, 24 personnes qui ont voté pour et 12 personnes qui ont voté contre. Et donc, à la majorité, ils ont décidé, tout simplement, d'arrêter l'allocation compte durée. Sauf que, bah, ça, je vous le dis, c'est illégal. C'est illégal. Hein, c'est pas moi qui l'invente. C'est tout simplement bah déjà consulter des avocats. Ils pourront vous le confirmer. Euh, mais c'est aussi que, et d'ailleurs, je vous invite à consulter des avocats pour avoir être vraiment certain de ce que de ce que je peux vous avancer ici. Mais c'est surtout que là, je vais vous partager avec vous sur euh, sur cette euh, sur cette vidéo. Je vais me légèrement décaler comme ça, on pourra la vous la mettre sur le côté. Eh bien, je vais vous partager tout simplement le site du service public. Donc là, je peux pas faire mieux qui très clairement explique que ce genre de décision, puisque là, on parle d'un changement de destination hein, par rapport à l'immeuble, eh bien ne peut se faire qu'à l'unanimité. Et là, on parle bien d'un changement de destination. Parce qu'à partir du moment où on interdit la location courte durée, eh bien ça veut dire qu'on interdit, finalement, euh, c'est quelque part touché à la destination de l'immeuble. Et ça, c'est une décision qui doit être prise à l'unanimité, c'est écrit Très clairement, puisqu'encore une fois, je vous le redis, la location courte durée est considérée comme de l'immobilier classique, une location classique en meublé. C'est juste qu'on le fait en courte durée. Donc comprenez bien quand je vous partageais cet article-là, eh que cette décision doit être prise à l'unanimité, j'insiste. Donc ça veut dire que tout le monde doit être d'accord pour faire passer eh bien, ce changement dans le règlement de copropriété. Donc bien évidemment, quand vous, avez, quand vous voyez ça, eh c'est illégal. Et là, je vous invite très clairement à aller consulter un avocat pour vraiment mettre les pieds dans le plat et faire comprendre à la, au syndic ou à ceux, peut-être c'est un syndic bénévole, bah faire comprendre que malheureusement, non, non, ils peuvent pas changer comme ça. Alors juste pour rappel, pour changer un règlement de copropriété comme je vous le dis, ça va dépendre de ce qu'on change dans le règlement en fonction des de différents niveaux d'importance. Et là, on parle quand même d'un changement quelque part de destination hein, de l'immeuble par rapport à différents lots qu'il y a dans l'immeuble. Donc, bien évidemment, c'est des décisions qui se prennent à l'unanimité, qui ne peuvent pas se prendre uniquement à la majorité. D'autres décisions se prennent bien évidemment à la majorité, mais ça dépend. Et ça, ça a été très clairement expliqué donc, sur le site du service public. Je vous, je, vous, je vous mettrai le lien dans la partie description et puis je vais vous le partager ici, où justement ils expliquent le niveau d'implication est-ce que sa était, est-ce que c'est au contraire à la majorité pour prendre telle ou telle décision par rapport à son règlement de copropriété donc si vous étiez concerné eh bien, et c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait un investissement locatif ou quand on fait de la sous-location, la première chose, enfin notamment les choses qu'on demande euh, donc, euh, par rapport à son, à son projet IMO, eh bien c'est le règlement de copro parce que ça va clairement conditionner la suite. Mais après, on ne pourra pas vous imposer euh, sous prétexte qu'il y a une majorité qui décide que ce n'est pas possible. On ne pourra pas vous imposer tout simplement de remettre en question ce que quelque part, on peut même limite remettre en question son projet immobilier, on peut remettre en question ses investissements. Enfin, vous vous rendez compte derrière de la, euh, comment dirais-je, de, de l'implication de, de, de ce que ça impose concrètement euh, par rapport au projet immobilier donc de l'investisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de choses donc, se fait chez un notaire. Hein, ce n'est pas, pas gratuit non plus. Il y a des frais à supporter. Euh, mais voilà un petit peu comment on modifie un, règ un règlement de copropriété. Et encore une fois, ça ne peut pas se faire que, comme là, par exemple, typiquement, bah, à la majorité. Non, ce genre de décision se prend à l'unanimité. Voilà un petit peu ce que j'ai ai dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter si vous aussi, vous avez été concerné par rapport à ce genre de décision. Euh, comment ça s'est résolu Mais franchement, n'hésitez pas à faire appel à un homme de loi parce que tout seul, sinon, vous allez malheureusement pas vous faire entendre. En plus, généralement, quand vous êtes des grosses copropriétés, vous avez bah, le poids du syndic qui est assez fort, peut-être aussi des copropriétaires qui sont à côté de chez vous, qui ont un poids et qui vous menacent, entre guillemets, qui vous, qui vous mettre une forme de pression. Après, c'est vous qui voyez parce qu'effectivement, il faut savoir aussi gérer la pression au quotidien, ce qui est effectivement le règlement, mais aussi la pression qu'on peut suivre au quotidien. Moi, je l'ai vécu par exemple en sous-location sur certains immeubles et j'ai pris la décision d'arrêter. Je me suis dit que ça ne va à rien. Si c'est à chaque fois pour se prendre la tête avec les voisins de palier parce que si, parce que ça, parce que voilà, à un moment donné, stop, on arrête. C'est pas grave, on part sur une autre copropriété qui sera peut-être plus compréhensible, plus souple, où peut-être il y aura moins, on va dire, de parties communes dans lesquelles mes voyageurs vont passer et qui, du coup, va faire en sorte que le projet est viable sur du long terme. Parce que sinon, c'est juste infernal, c'est invivable. Et c'est surtout aussi que les copropriétaires, eh bien, peuvent tout simplement vous sabrer le business, qu'ils peuvent, à un moment donné... Bah, tout simplement venir... Euh, moi, je me rappelle une copropriété où j'avais des, des propriétaires qui ne euh, balançaient pas des choses par la fenêtre, mais on en était quand même pas loin. C'est-à-dire qu'en gros, c'était des menaces ouvertes euh, et c'était même des insultes, euh, comment dirais-je, par-dessus les, les fenêtres euh, par rapport à mes locataires en Airbnb. Donc à un moment donné, vous comprenez bien que ce genre de, de comportement n'est pas possible. On avait même déposé une plainte, etc. Bon, finalement, ça n'a jamais abouti, mais MME avait déposé une plainte aussi, avait saisi le tribunal pour nous faire arrêter l'activité, finalement ils n'ont jamais pu réussir à nous la faire arrêter. Nous, c'est pareil, on avait laissé tomber aussi nos poursuites par rapport à ça, mais comprenez bien que ça peut prendre vraiment des proportions et encore une fois, nous, on est là pour faire un business, on est là pour gagner de l'argent, mais à un moment donné, on est aussi là pour avoir l'esprit tranquille et faire cette activité en mode serein, périn, et on ne peut pas être en mode tout le temps à craindre tel ou tel événement, ce n'est pas possible. Déjà, qu'on le sait, en location de durée, il va y avoir des événements et des choses qui vont se passer avec nos locataires, alors si en plus, on doit gérer les voisins de palier, là ça devient vraiment compliqué. Donc vous comprenez bien que ce genre de décision d'arrêter l'activité, c'est d'une part effectivement sur un plan légal, si effectivement dans le règlement vous ne l'aviez pas respecté. Aucunement, ça peut être parce que la majorité a décidé que vous arrêtiez. On l'a compris hein, dans cette vidéo. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que bah, après, est-ce que vous, vous êtes capable d'assumer, on va dire euh, humainement, euh, au niveau de la charge émotionnelle, est-ce que vous êtes capable d'assumer ça au quotidien Parce que ça va souvent être revenu. On va vous envoyer des SMS, comme moi j'ai pu recevoir régulièrement, ou des appels, voire même j'ai une fois un propriétaire qui était venu chez moi, qui était venu euh, tout simplement se plaindre. C'était juste incroyable. Et moi, je lui ai dit, vous refaites ça une deuxième fois, c'est sûr que vous aurez des problèmes. Quoi. Il ne l'a jamais refait, bien évidemment. Euh, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à rajouter des questions que vous pourriez avoir par rapport au règlement de copropri copropriété, bien évidemment. Il faut savoir le lire, l'interpréter. Généralement, un avocat... Le fera largement mieux que vous parce que lui connaît les textes de loi. Mais nous, on est quand même capable, et notamment dans le cadre de ma formation, on est quand même capable déjà d'avoir un premier avis, un premier coup d'œil, euh, une première, on va dire, euh, ouais, un premier, un premier avis sur le règlement. Est-ce que, a priori, c'est OK ou est-ce qu'au contraire, il y a des réserves Et si là, il y a des réserves, bah, c'est effectivement prolonger euh, l'étude avec un, un homme de loi pour que, du coup, on soit certain qu'on ne soit pas inquiété dans notre activité. On a terminé. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu tout de suite. enfin, gros pouce bleu, plutôt le pouce vers le haut sur YouTube, le pouce vers le haut si cette vidéo, elle t'a plu. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée, mais c'est surtout, je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.